Généralement, quand on parlait des résidus de pesticides, quand on a, dit, on a trouvé les produits sur le marché avec les résidus de pesticides, c'est généralement les trelles. Parce qu'en réalité, les trelles, ce n'est pas pour faire mûrir le fruit. Avant de mettre le fruit, les trelles sur le fruit, le fruit est déjà en train de mûrir. C'est juste pour enlever la couleur verte. Et c'est beaucoup plus recommandé même pour le marché export parce que nos partenaires, quand ils voient une tache sur l'ananas, ils se disent que ce n'est pas mûr. Pour eux, pour que l'ananas soit mûre, il faut qu'on voie la couleur jaune partout. Et parfois ce n'est pas même les producteurs d'ananas qui le font C'est beaucoup plus ce qu'on appelle les bains, les revendeurs, les revendeuses Quand ils achètent, par exemple pour aller sur le marché, ils achètent un carré pour aller vendre Ou alors parfois même sur le plantain, ils ne mettent pas seulement sur l'ananas Ils prennent ça, ils mettent, ils dose il faut qu'ils aient la commande peut-être du plantain Mais il faut que dans deux jours ils livrent et ils ne respectent pas la dose raison pour laquelle on retrouve souvent les produits sur le marché avec les résidus des pesticides à l'intérieur Qui sont toxiques pour l'organisme en réalité, tout produit chimique peut avoir des répercussions, des effets secondaires. Mais l'essentiel, c'est de respecter surtout la dose et les, ce qu'on appelle les délais avant récolte. Si nous respectons les doses et nous respectons les délais avant récolte, ces effets, ces effets secondaires sur la santé est Très limité, presque pas malheureusement. Oui, ça se vend dans tous nos magasins. Chacun peut s'acquérir. Tu arrives là, tu veux ton livre et des traits. Il suffit d'avoir tes 7500 ou 8000 Le vendeur, celui qui vend les produits phyto va te le vendre. Il ne demande même pas avec. ce que tu vas faire avec. Il faut que qu'on essaye de réglementer la commercialisation. Que chacun ne puisse pas venir acheter ça sur le marché comme un bout de pain.